<rire> Tchou, bonjour à tous, c'est GLG, et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit GLG par en live du mercredi. Oui, on l'a dit, hein non, le mercredi j'aime bien, ça fait partie de ces choses qui vont rester. Le mercredi à 22h pour moi, ou... 16h pour vous, quand même. Voilà. On se retrouve en live. Alors, le premier, on a fait un truc un peu plus technique. Le deuxième, sur le business. Là, le troisième, c'est vrai que c'est le 1, le retour de vacances, bien évidemment. Et puis, ben bah voilà, de nouvelles choses qui se mettent en place. J'ai envoyé une newsletter au tipeur qui est disponible en public sur Tipeee. cest si vous allez dans Tipeee, euh, JT Geek, euh, euh, Shadow vous mettra ça. Si vous êtes sur Tipeee et que vous aurez dans news, elle est ouverte la news pour tout le monde. Il y aura, voilà, ce que je demande au tipeur pour ce mois-ci puisque je suis le seul mec qui demande le mec qui demande de plus donner d'argent. <rire> le psychopathe. Mais voilà. Donc voilà, on parle un peu de tout ça. On, parle, euh, on peut parler évidemment de, pendant cette émission, si vous voulez, euh, bien sûr. On peut parler du JT du Geek, de l'audience du JT du Geek, qui est très très bonne en plus, hein, Et de mieux en mieux mais de l'engouement pour le jeter du geek, qui est quelque part, s'il si y a de plus en plus de vues, on s'en rend compte qu'il y a de moins en moins d'engouement, parce qu'il y a de moins en moins de pouces en l'air, au niveau des tips, ça s'est complètement cassé la gueule, puisque je pense qu'il y a beaucoup qui attendent que les autres le fassent, et on a eu beaucoup de, de gros tips, de gros tips, de gros tips pour que l'émission soit financée, grâce à certains d'entre vous qui se reconnaîtront, et bien de beaucoup de petits aussi, mais bon, pas plus d'une quarantaine de tipeurs, qui faisaient vivre l'émission, et le problème avec ça, quand il y a des trop gros types, c'est que bah, à partir du moment où la personne soit oublie, soit ne peut plus financièrement, tout se casse la gueule, voilà, donc ça fonctionne pas. Et comme je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent, en disant, oh, mais ils vont, ils vont le faire, ça le fera et tout, et là, évidemment, on en parlera peut-être tout à l'heure. Ou Jean me disait, me dit pourquoi tu fais pas un live en fin de mois pour motiver les troupes, pour racoler, quoi, tu sais, pour pour pour mendier. Et ben non, je ne l'ai pas fait exprès pour voir un peu. Et le constat en est là, c'est que ben ça marche pas, ça marche pas terrible. si toi le concept est pas et pas bon. Voilà. Donc on va faire autre chose. On a vu, on parlera de l'anglais, tout ça, tout ça. Voilà. Donc vous pouvez, si dans tout ce que j'ai dit, il des sujets qui vous intéressent, commentaires. Et là, je remonte là-dessus, et puis je vous dirai, voilà, qu'est-ce qu'on arrête, qu'est-ce qui s'arrête comme format, qu'est-ce qui reprend, et tout ça, tout ça, voilà. Bon, vous êtes neuf en ligne, c'est pas mal. Bonjour à moi, bonjour à WizBot, notre... WizBot, nos petits robots, avec ses bottes. Bonjour à Shadow, notre modérateur, à l'heure, bien évidemment. Modérateur, un peu dominateur, donc faites pas les malins, hein. vous serez vite bloqué, banni, euh, tout ça, tout ça. Alors, je... vous aurez vu que j'ai changé le... Le, les commentaires ne sont accessibles que à ceux qui me follow. qu'il faut être sur Twitch, ce qui paraît un peu évident, et cliquer sur follow, c'est gratuit et ça peut rapporter gros. Non, ça rapporte rien du tout, mais voilà, pour que vous puissiez. c'est instantané, il n'y a pas de délai, il faut attendre 30 minutes, vous cliquez, avec moi vous me follow, vous pouvez participer au chat. Voilà. Vous trouvez que c'était pas sur pas surmontable Comme expérience. Bonjour à Sébastien. Merci à Shadow pour les diamants qui sont évidemment éternels et qui font plaisir. Euh, je suis à bronzer, bah non, je suis allé dans merci à Shadow pour les diamants. Voilà. Euh, non, ben bah non, mais bien sûr, non, parce que je suis allé dans le nord, dans le nord de la Thaïlande, enfin nord-est de la Thaïlande. Je me suis fait tout le nord-est de la Thaïlande, voilà. Donc, comme ça, <rire> 2500 bornes en une semaine. <rire> Et bien roulé je vais que de rouler, je fais que de rouler, tant un de fou, mais qu'est-ce que j'ai kiffé, qu'est-ce que j'adore rouler. J'aime rouler. <rire> et j'aime les films de gladiateurs aussi. Mais ça, c'est un autre dossier. Donc, j'ai j'adore voilà, rouler. Je passe comme ça. Je suis allé voir Lolo et tout. enfin voilà, voilà, vraiment passé des euh, séjours très agréable En mode temple, en mode balade, en mode. Alors, j'ai mis quand même beaucoup de photos. Je voulais pas. Après, je me suis dit, quand même, pas, pas mal de photos. Je voulais faire des photos puis les envoyer qu'à ma mère. Après, je me suis dit, quand même, vous êtes tous de la famille. <rire> Donc, j'ai mis les photos aussi sur Instagram pour vous puissiez un peu voir du temple. <rire> Par exemple. Euh, bonjour à Vinot TV, tipi Alors merci. Alors merci pour le euh, hashtag. Non, voilà, donc j'ai mis la news sur Tipeee, Le lien est directement dessus. Vous pouvez aller cliquer sur Tipeee et elle est dans news. Là où je demande aux tipeurs de ne plus tiper. <rire> Il est fou, hein. il est fou. Je demande aux tipeurs d'arrêter de Alors de Ceux qui ont déjà vu le truc, qui ont déjà typé une fois, c'est bien. Ils arrêtent. On remerciera Sébastien Paulet qui s'est fait sa petite, son petit porte-avions touché-coulé avec ses 5 tipis. Des petits tipis comme ça, vous, les, vous êtes pendant l'émission, vous voulez faire des petits tipis, il n'y a pas de problème. Ça fait énormément de plaisir. Mais des gros tipis en disant « j'ai pitié de toi », si je ne mets pas les 50 voire 100 balles des fois qui manquent pour atteindre les trop deux voire trois émissions, et eh ben non, ça c'est fini, je n'accepterai plus, <rire> je n'accepterai plus, il faut que ce soit un travail collectif. Donc là vous avez compris, le JT du Geek ne s'arrête pas pour le mois de février, mais ne sera donc qu'une fois par semaine, puisque le mois dernier on n'a pas atteint l'objectif des deux émissions par semaine. Donc, au mois de février, il n'y en aura qu'une le vendredi. Donc, ça, je m'y tiens. Il n'y a pas de souci. Le mardi, du coup, je fais autre chose. <rire> je me suis remis à l'anglais et tout, tout ça. Enfin, aux vidéos en anglais. Donc, le... on n'aura qu'une émission par vendredi. Pour l'instant, le premier palier n'est pas encore atteint. Il est très, très bas. Je demanderai donc à tous nos types actuels de ne rien faire d'autre, à part des petits tips comme ça pour la blague, de 1 ou 2 euros, ça fait toujours plaisir et c'est sympa, mais pour que ça soit un travail collectif en disant wow, « Waouh, si tout le monde vous dit « Ah ouais, mais c'est vrai, en fait les autres ne vont pas le faire, parce que je les interdirai, et ceux qui feront des gros tips, je les annulerai. » C'est pour de vrai, hein. Alors, si vous faites des gros types machin pour euh, vous avez pitié de moi, non, je les annulerai, je peux le faire, voilà. Donc euh, voilà, des petits trucs comme ça, ça ira bien, et comme ça, si tout le monde, tous ceux qui regardent la, la vidéo du, pardon, j du Geek, on est en fait entre 1500 et 2000 vues par émission, et vous avez vu que quand je râle et que je dis il n'y a pas de pouce en l'air, on fait 300 pouces en l'air, et quand je dis rien, on fait 40. <rire> <rire> Comme quoi les gens sont là, mais voilà. Donc, si tout le monde met un peu du sien, et eh ben, on remonte à un euro par-ci par-là et qu'on augmente vachement le nombre de tipeurs et pas euh, 40, tu vois, genre 50, 60, 70, qu'on augmente vachement le nombre de tipeurs, même à un euro. On finance la première émission pour le mois de mars, trop bien. Et si on arrive aux 300 balles, on financera même deux émissions par semaine au mois de mars avec plaisir. voire trois émissions et euh, on était en train de discuter, on en parlait beaucoup avec Nico et tout. On, pré on préparait déjà un format d'une par jour. On voulait faire un truc une par jour, un espèce un peu chouette, regardez un peu le truc automoto là. Automoto Express, ils ont un truc tous les jours, j'aime bien, tu sais... Express, parler des news high-tech et tout, puis après on a dit, ah, laisse tomber, on va se donner du boulot pour rien là. Hop. Si le, le Tipeee augmente bien, on ferait ça, et s'il augmente pas, eh ben on reste soit à une par semaine, soit à deux par semaine, soit plus du tout par semaine. <rire> si on n'a pas le premier palier, bah, l'émission s'arrêtera fin février. Ce n'est pas un drame, encore une fois, on aura essayé quelque chose, ça n'aura pas marché comme beaucoup de choses, mais c'est ce dont on parlait aussi dans l'émission de mercredi dernier. Non, j'étais pas là, mercredi d'avant, c'est que bah, dans l'entrepreneuriat, c'est ça. Il faut 10 projets pour qu'il y en ait un qui marche. Peut-être que le JT du guide n'est pas le projet le plus viable, et que ça ne marchera pas, et que, euh, et que je m'acharne depuis peut-être trop longtemps. Ou alors, ça sera peut-être l'élément déclencheur. On verra. Je vous, on verra ça euh, le mois, fin du mois. <rire> le, le, le, comme ça, vous êtes bien, hein. Ça marche pas toujours à tous les coups. Par contre, l'anglais, ça marche toujours. <rire> J'attends que vous évoquiez un peu la, la question. Euh, quand on vous revoir et eh bien écoute Jeff, avec plaisir aussi je suis content de vous revoir aussi, hein, c'est vrai que cette semaine de vacances a fait du bien, voilà là, je suis vraiment parti en vacances, Je j'ai juste fait mes petits codes promo tranquille, j'ai même pas fait d'article et tout parce que là je reprends dans un rythme d'un article par jour sur le JT puisque puisqu'il faut faire ça, les codes promo euh, choses comme ça euh le Geek TV aussi remettre un peu les vidéos que je regarde, hein, que, je trouve, que je regarde et je trouve intéressant les partager un peu avec vous pour peut-être découvrir aussi des chaînes YouTube ou des YouTubeurs ou des concepts que vous ne connaissiez pas que j'ai découvert comme ça par hasard ou par inadvertance et puis, euh, puis voilà, donc ça a fait du bien cette semaine, ça fait l'occasion de me dire voilà quand même oh, on n'a pas, pas fait de live, on n'a pas quémandé, on n'a pas, pas demandé et bon, bah, on s'est dit agiter du geek, c'est pas passé, mais bon peut-être parce que c'est pas le bon format et aujourd'hui un des formats on voit on peut parler aussi de YouTube qui est alors il y en a qui disent YouTube est à la dé, en décroissance et tout mais on voit que c'est un peu un constat général chez tous les youtubeurs c'est que bon YouTube est quand même vachement monté en qualité je sais pas vous, mais moi, toutes les chaînes YouTube que je regarde, le niveau est super élevé. Je mets même pas les, les grosses chaînes. Je ne sais pas, des, par exemple, il y a juste Geek qui a mis une vidéo comme ça. La qualité est vachement bien, quoi. Tu vois, tout le monde a des bonnes caméras, tout le monde a des bons micros. Euh, voilà, toutes les émissions sont souvent très intéressantes. voir Les vidéos, les reportages et tout, tu dis, le niveau de YouTube a vachement augmenté. Mais il y a trop de chaînes YouTube. Et même moi, il y a plein de mecs où je suis abonné, je ne regarde pas leurs vidéos, ça ne m'intéresse pas. Bon, la dernière vidéo de Jojo là qui me parle de encore de Instagram et de Facebook, comment on fait Notech, comment on fait machin. Je pars pas l'aise, m'en bat les couilles, tu vois. Donc beaucoup font des vidéos que tu as parce que tu choisis celles qui sont les plus intéressantes. Et c'est vrai que le niveau de YouTube a vachement augmenté. Et si YouTube est devenu pour moi ma nouvelle télé, ben, je sélectionne vachement. Je regarde pas tout le monde. Il n'y a pas mal de chaînes auxquelles je suis abonné. Que je regarde, je regarde pas. Je suis abonné à Philippe Cantelot aussi qui fait un enfin, truc de vélo, tu vois. Aujourd'hui, tu vois, j'ai pas trop le temps, je préfère regarder autre chose genre Billion <rire> que j'avais été voilà. donc le niveau a vachement augmenté et, euh, et les gens ont plus autant de temps que ça, autant de temps de visionnage et on le voit, y a, je suis pas le premier youtubeur à en parler, que les stats sont pas bonne de, de tout le monde, tu vois, où le nombre de vues n'est pas génial, on prend pas énormément d'abonnés, votre cas en parle aussi dans sa vidéo, beaucoup en parlent en disant il ah, y a une perte un peu, disons il n'y a pas une perte de vitesse mais il n'y a plus une croissance comme ça, où maintenant vraiment tout le monde arrive à un moment où ça stagne et puis bon, bah, les gens deviennent un peu difficiles, il y a tellement de contenu sur un YouTube qu'on zappe de télé en télé et de chaîne en chaîne, quelqu'un de le dire, et que ben bah, on n'a plus trop le temps de regarder tout le monde et que le niveau est quand même vachement augmenté et il y a un autre domaine aussi qui, euh, qui, est, qui est vachement euh, difficile pour ce, tous ceux qui sont lancés dans le high tech, et vous le verrez un peu, si autant beaucoup ont fait leur gloire et leur renommée en testant des iPhones. <rire> force est de constater que tout le monde est en train de changer un peu son fusil d'épaule, ça veut dire bah, qu'il n'y a, a plus vraiment de, de nouveautés téléphones. ça c'est mort il n'y a vraiment plus rien, ça veut dire que je veux dire même Unbox Therapy de euh, cette semaine, ça a de la semaine c'était un téléphone Infinix <rire> C'est pour prouver qu'il n'y a, a vraiment rien cest que les mecs qui commencent à tester du Infinix, juste la marque que euh, moi j'ai découvert le mois dernier ou il y a deux mois avec notre première vidéo et tout, qui est vraiment une marque chinoise de base qui cherche même pas à s'implanter, qui vend uniquement en export, on sait pas trop. cest voilà, un mec, il y a 11 millions d'abonnés et teste du Infinix. Euh, la dernière de Marcus Broly c'était du Oppo. On voit que dans le high tech il y a plus grand chose. Et nos gros euh, reviewers high tech francophones, euh, laisse tomber, hein ils sont complètement à la ramasse. Où on voit que dans les plus gros youtubeurs que je connais Beaucoup cherchent à changer un peu leur fusil d'épaule. On aura les smartphones. smartphone, il est un peu fini, on va essayer de faire autre chose. On voit que dans certains YouTubeurs, il y a une tendance qui se met dans la bagnole. Euh, je l'ai vu avec euh, Nico de The Grand S, pas mal sur les bagnoles et les bagnoles électriques. Il y a Mac Forever aussi qui fait beaucoup de bagnoles électriques. Marcus Broly qui est en train de se lancer là-dessus. On dit ouais, hey, nous on a une grosse caméra maintenant sur sa Tesla S pour filmer les bagnoles et tout. On sent que tous ces YouTubeurs high-tech sentent que le vent est en train de tourner. Et se disent, putain, si on rebondit pas... On est cramé. <rire> on est cramé. Il n'y a pas de nouveautés en, en produit, Les gens sont un peu lassés et tout. Et on voit que c'est relativement difficile. Vous prenez la dernière vidéo euh, de, de notre francophone, lequel plus d'abonnés là. C'était parler d'Instagram, de machin, de trucs, de attention, de... Les vidéos, moi pour moi c'est un je ne veux pas cliquer. Je regarde, je dis, non, ça n'a aucun. Puis quand il y a des vidéos, je regarde, je me dis voilà, oh est long. Ouh, ouh. on en est là. Donc on voit, on voit que le business du high tech est en train de changer et que bah, tous nos youtubeurs sont en train de flipper un peu de. Genre, à mon avis, ils sont en train de flipper leur race en disant putain, si je fais pas soit mon quota de vidéos. Soit ils n'arrivent plus à faire des opérations sponso parce qu'ils demandent beaucoup d'argent il n'y a que des grosses marques qui peuvent et il y en a de moins en moins et que s'ils font pas leurs vidéos pour amortir leur CPM et avoir un peu le, leur vue et un, un, un CPM sur Youtube ben, les revenus sont un peu à la ramasse donc on voit que sur les youtubeurs qu'on soit ça tâtonne, hein, ça cherche un peu ça truc, et, hein, on fait des machins comme ça et que ça marche pas trop et moi je me dis que tout compte fait, moi, dans la position que j'ai prise, c'est-à-dire de faire du télé-achat avec les Chinois, parce que c'est un peu ça, c'est un peu du Pierre Belmar 2.0, mais encore une fois, uniquement avec des produits chinois, qu'on a commencé il y a quelques années, avec bah, soit les petits produits et certainement les aspirateurs, puisque oui, je suis le roi autoproclamé des aspirateurs. Euh, on voit que cette stratégie du télé-achat, en fait, est pas mauvaise, puisque j'ai plein, plein, plein de marques, et plein, plein, plein de nouvelles marques, risisme qui m'a contacté aujourd'hui mais on est trop tendu sur les délais voilà. Donc ils m'ont contacté. <rire> ils m'ont contacté aujourd'hui et on est trop tendu sur les délais. Sur le Redmi 9, le Redmi 9i, le Realme 9i. On est trop tendu sur un les délais, parce que je ne suis pas en Chine, mais je suis en Thaïlande. Et qu'ils n'ont plus de budget, bien évidemment, parce que je suis le dernier, Hobby-Wan, notre dernier espoir. On plus d'argent. <rire> plus d'argent, moi non plus. Hein, pas... Donc ça, on a Aftershock aussi qui nous a contacté avec les écouteurs par un On a plein, plein, plein de marques qui reviennent vers nous en disant eh, tout qu'on fait, c'est pas mal ce qu'on fait. On n'est pas cher en vidéo et euh, on fait un peu d'audience. Et euh, ce système téléachat en faisant plein de marques chinoises, puisque maintenant on est bien, vous avez bien compris, je suis bien copain avec les cerises, puisque ça fait quand même longtemps qu'on travaille soit là-bas, avec elles, qu'elles nous connaissent et que par facilité, elles reviennent vers nous. Donc on a beaucoup de produits et quelque part, euh, ils me payent, je fais les vidéos, les vidéos plaisent, ça permet de faire des produits. On a un très mauvais ratio d'abonnement, puisque on l'a vu... Merci beaucoup à, à Buginu pour cet abonnement. Je vous rappelle, vous pouvez vous abonner avec Prime. Euh, Kurumi vous mettra euh, comment ça se passe. Ou bah, Shadow. Vous pouvez. Euh... Ah non, c'est Shadow qui a offert à Buginou. D'accord. Il mettra comment vous pouvez, avec votre compte Amazon Prime, vous abonner. On l'a vu. Alors, je reviens parce que je regardais les stats. Et pendant euh, la période du Black Friday du 11 novembre. N'y voyait aucun féminisme là-dedans. Mais pendant toute cette vague d'aspirateurs robots, où il y en avait quand même beaucoup, voire toutes les semaines, on a eu une grosse vague d'abonnements féminines. On voyait dans les stats que notre part de féminisme a vachement augmenté. Alors, vous allez me dire que c'est encore grâce aux aspirateurs, les aspirateurs, les Bon, ça n'a aucune cause à effet, certainement. Mais c'est pendant cette période-là, où elle est promo, qu'on a eu le plus. Et on a vu qu'à partir de décembre mi-décembre elles se sont toutes des abonnés <rire> ça veut dire qu'à mon avis elles ont toutes trouvé leur bonheur et elles sont parties voilà. et c'est un peu la récurrence de la chaîne où on voit que en plus du nettoyage de Youtube qui est en train de virer tous les abonnés qui regardent pas la chaîne il <rire> y en a beaucoup à mon avis et eh bien euh, on, on perd beaucoup d'abonnés euh, on en gagne mais on en perd plus que ce qu'on en gagne parce que les gens s'abonnent et euh, ils ont besoin d'un truc, ah lui il en a plein ils s'abonnent une fois qu'ils l'ont ils ont, ils, se... <rire> ils ont bien raison <rire> Donc on voit que dans le téléachat, quelque part, c'est un créneau qui marche bien. Moi j'ai mon business model qui, qui je me retrouve là-dedans. Il faut que j'en fasse au moins 6 par mois. Euh, on a un turnover qui est pas mal, on reçoit plein de produits, là j'en ai encore trop. J'ai reçu quoi J'ai reçu un espèce de purificateur d'air aujourd'hui, là, c'était pas mal. J'ai la caméra IMU à faire pour la semaine prochaine, j'ai un petit projecteur. Oh, le projecteur, ils voulaient fait à 238 euros, TTC sur Amazon, ils ont fait 40 euros de code promo. Ça fait un projecteur à 198 euros. Et pour ce prix-là, il est d'enfer. Avec la petite sacoche et tout le petit velours dessus, là. Voilà, bon, je vous ça la vidéo de la semaine prochaine. Euh, la tablette fin de semaine. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre Ah, j'ai des serrures connectées. Alors e nous avait déjà envoyé un truc mais il avait disparu, une autre arrive et en fait elle nous a envoyé un truc, elle fait non en fait, je dis, non, ils nous a envoyé un truc mais c'est le truc de après. Elle me dit mais il n'existe pas encore, on a... enfin il existe mais il n'existe pas encore sur internet et tout, et elle me dit on vous le donne et comme ça dès qu'on a la promo, on fait euh, vous l'avez. C'est déjà une bonne chose. Dougie qui est revenu avec le Dougie V20, là. On a tout compte fait Dougie V20, on ne devait pas l'avoir, on devait l'avoir. Il était bloqué après, elle devait nous le renvoyer. On dit ah, votre truc, 299 dollars. J'y faut payer. Dans ce cas ah, non merci. Bon elle me dit d'accord parce qu'on veut garder une relation, Elle m'a fait un truc c'est genre parce que voilà, on paye. <rire> je dis, voilà très bien, ça continue voilà. Et euh, voilà donc il y a un roulement qui est pas mal et c'est là que je me dis. Euh, il faut que je relance l'anglais. Je ne sais pas si on a convu la chaîne anglaise. Peut-être que Shadow vous mettra le lien en de description. C'est euh, youtube.com slash En même temps, ce pas très compliqué. Il euh, y a des vidéos, il y a eu des miracles. Il y a des vidéos qui ont marché moyen, mais on a des vidéos qui ont fait 4-5 000 sur les, euh, les F150, choses comme ça. Ce qui est beaucoup pour une chaîne qui a 227 abonnés quand même. Ce qui n'est pas beaucoup. Et euh, par exemple, la balance connectée Huawei a fait 25 000 vues. Mais moi, j'ai regardé, j'ai dit, c'est quoi là 25 000 vues, puisque le produit devait sortir dans le monde entier, on l'a eu qu'en Asie, donc nous on l'a eu, on a fait la vidéo, après ils devaient le commercialiser, ils l'ont pas fait, ils se uniquement en import dans certains pays et tout, donc on a cartonné sur la vidéo, donc, faisons des vidéos courtes, et surtout un nouveau format anglais où, ça va partir en couille, <rire> non je sais pas, ça va être court, mais on va prendre du plaisir, ça va être court, on va prendre beaucoup le plaisir sur l'anglais, ou... Où... Voilà, J'ai un accent à couper, à tronçonneuse, mais on s'en bat les couilles. C'est mieux que euh, les indiens. <rire> non, c'est mieux que rien. C'est mieux que ceux qui ne parlent pas anglais du tout, hein, qui ne parlent pas français du tout, qui ne parlent qu'anglais. Et voilà, je vais beaucoup plus me détendre dans les prochaines vidéos où ça passe, ou ça casse. Si je dis conneries, je ne couperai même pas. Voilà. Ça sera euh, un truc comme ça et ça durera euh, 6-7 minutes maximum. Ce sera des vidéos qui seront beaucoup plus courtes, mais... Bon, dans un autre style, dans un autre style anglais, les mecs qui kifferont mon accent parce que c'est très très drôle et que tout compte qu fait, ils comprennent, et eh ben tant mieux. Les anglais de Pattaya me comprennent, hein. les anglais, les américains, les australiens, j'arrive à tenir une conversation, donc en théorie, même si mon accent est pourrave, ils me comprennent et je les, je les comprends aussi. Donc ça sera une des orientations qui est en train de se mettre en place où on prend pas mal l'anglais. Je paye plus la meuf parce que, parce que je que j'ai pas de sous déjà mais, mais parce que je veux pas trop j'ai pas assez de réactivité là faut qu'elle envoie les scripts qu'elle fasse que je lance c'est de la merde donc je préfère faire moi un max là d'anglais toutes les vidéos que j'ai je les fais en anglais gratos en plus pour booster la chaîne en anglaise et après certainement si on peut transposer le business model qu'on a sur la chaîne française sur l'anglophone en ayant une cible beaucoup plus large et surtout une particularité d'être très très très chinois il n'y a pas plus chinois que moi Déjà parce que j'étais là-bas bon au bon moment et que je suis bien connu et que on a plein de produits, on a plein de petites marques et que mine de rien, bon gré et malgré, hein, ça a toujours été un peu le problème, c'est que si sur la chaîne je faisais du Apple, du Samsung, ça marchait pas. Les gens s'en battent les couilles, c'est pas la cible de la chaîne. La cible de la chaîne, c'est les produits chinois. Et forcé de constater encore une fois que bah, les produits chinois sont un peu euh, à la mode et que quand les chinois cherchent sur internet, le mec en fait plein, c'est moi. <rire> pas chier, euh, pas cher, cher, trop cher, euh, mon cher. Euh, voilà, donc il cherche, t'es ah, pas mal, ils me contacte, euh, les prix leur vont, euh, truc, et que bah, ça engagera certainement à en avoir de plus en plus et d'arriver avec une solution en disant on a aussi de l'anglophone. Ça permettrait de dire oui, on, a, on prend les mêmes plans, on change juste la voix, donc pour l'instant c'est ma voix. En anglais, attention, je dis en un instant. Ça sera ma voix en anglais pour faire des petites reviews comme ça, les mêmes plans, mais avec ma voix en anglais pour la chaîne anglaise, jusqu'à l'arrivée du beau doré. Oui, on subodore chez nous. Alors l'arrivée doucement. Alors je dis pas cette année, hein, 2022, mais 2023. 2024, on se laisse le temps, on se laisse le temps de, ça, de la même chaîne avec les mêmes composants, mais avec une autre voix qui serait thaïlandaise, bien évidemment. C'est la voix qui est thaïlandaise, qu'ils soient un thaïlandais ou une thaïlandaise. Et après, bah, je parle, je peux pas dire, je peux dire espagnol, machin, non, parce que c'est pas le métier. Mais là, en, moi aujourd'hui, je suis en Thaïlande, je, je vais y rester. Donc français, anglais, avec une option euh, thaïlandaise euh, en LV2 en LV3 euh, c'est en, en projection et euh, quand on rentrera un peu plus dans le vif puisque je ne voudrais pas euh, je sais beaucoup me jalouse pour pas grand chose en fait <rire> pas, pas pour mes heures de travail ça c'est sûr <rire> personne me jalouse <rire> tout le monde me laisse dedans mais voilà et on, on parlera des choses qui se mettent en place doucement on avait parlé de pas mal de choses et pour l'instant c'est bien je vais reprendre un peu vos commentaires parce que j'ai l'impression que vous êtes beaucoup et que j'ai beaucoup parlé et que maintenant putain, si vous avez des petits sujets euh, à, à mettre en place, et voilà. Donc, bonne d'accord oui, encore une fois, 2500 km, beaucoup de kilomètres. voir Lolo dans la ferme, machin. Ah, il a un truc, il habite au milieu des champs, il a construit un truc, il a, construit, il a creusé un puits pour attraper l'eau qui nettoie. Et après, il a mis des panneaux solaires pour l'exciter, qui stockent dans des batteries et tout. D exceptionnel, D exceptionnel dans l'idée, le projet et tout. J'ai surkiffé Bon, J'ai pas trop surkiffé parce que il m'a fait passer que le XADV au milieu des champs là-bas parce qu'il n'y a pas de route. <rire> je suis passé par la mauvaise, mais dans le concept de vivre comme ça au solaire en 5G et tout là, ça va. Voilà. Il fallait que je voie. Voilà. Fallait que Ça m'intéressait euh, pas que modérateur, je suis également administrateur te plaît monsieur monsieur a pris du grade euh, oui y a le S22 révolutionnaire. Ouais, on en reparlera ouais non mais voilà non mais c'est ça et c'est le S22 euh, il ya le Oppo machin Redmi qui nous sort alors apparemment il ya un C35 qui sort en Asie euh, demain ou après-demain, dont on a fait une news sur JT Geek, et après il nous parle d'un Realme 9i, mais ça a l'air d'être exactement le même. Hein. Donc j'ai bien l'impression que il va s'appeler C35 en Asie et Realme 9i en Europe, parce que le Realme 9i est déjà disponible en Asie. Donc soit c'est le même, mais comme ils aiment bien foutre le bordel dans les noms. Voilà, j'ai bien l'impression que ça. Mais voilà, on voit dans le. Euh, bah dans le marché du smartphone, on a bien vu que tous les mecs qui faisaient que du smartphone avant et qui se sont fait connaître là-dedans ont complètement étaient obligés de changer, soit ont complètement abandonné pour la, pour beaucoup, mais ont été obligés de changer un peu de, de truc et, euh, et trouver un nouveau créneau. de va change changer de métier. Alors le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui n'étaient que youtubeurs opportunistes euh, et qui n'ont pas bien compris que voilà, le métier il va falloir le changer et que c'est de l'entrepreneuriat qu'il faut savoir évoluer sans cesse, se remettre en question et arrêter ce qui marche pas pour passer pour de nouvelles choses. Voilà. Tout le monde s'est bien foutu de ma gueule avec les aspirateurs. Hein. Je vous ai vu là tous. Ah, les aspirateurs, ils en ont tous bouffé. Hein. Ils en ont tous pris hein, après. Hein. Dès qu'ils en avaient un, les mecs l'ont pris. Hein. Comme quoi, vous avez vu ah, voilà. ah, On l'a senti. Ça sentait bon l'aspirateur. Euh... Jeff, c'est fou comme les marques viennent te voir quand ils n'ont plus de budget, alors que pour beaucoup plus qu'à lui que certains. Et plein d'amour en plus, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est un peu le cadre Rimmy. Realme. Alors Rimmy, c'est pas eux, hein, c'est une boîte marketing machin et tout. Mais elle me dit oui, on voudrait vous faire tester nouveau lancement exclusif. En oh, le mail en français, hein, incroyable. Hein, c'est je suis pas... et à limite elle était abonnée à la chaîne. Hein, tout truc, voilà, on ferait plaisir. En plus, je vous tiens en Chine pour vous l'envoyer de là-bas. C'est trop bien et tout. Je suis pas là. Oh, je, je suis pas en des cocottes. Je suis en Chine bon, bon, pas très très loin. Hein, il est disponible. Il est déjà disponible ici. Donc je pourrais l'acheter, l'avoir dans trois jours et euh, deux zio j'ai dit c'est T'as ton truc à 200 balles j'ai pas dit mais je sais, sais qu'il vaut 200 balles en Thaïlande J'ai ton truc euh, voilà, c ce sera pas gratuit c'est moins cher pour les reviews hein. tout ce qui est smartphone, tablette, on prend pas beaucoup ça va moitié moins cher que ce qu'on prend sur les autres produits puisque ça permet de garder la machine. Là on a la tablette, j'en ai encore deux. Je te... Vous vous rappelez, j'ai toujours la tablette Windows, vous avez vu les déballages. Cette espèce de tablette Windows machin là. Et les mecs, mais oui, on va bientôt la lancer sur indigo après on disent on part en vacances. Ils sont pas pressés les mecs, c'est comme AGM le téléphone, il arrive deux ans après. Et euh... et on a encore une autre, la Kingswear, là, qui le mec m'a envoyé, ils ont payé. Ils m'ont envoyé la tablette, ils ont payé ils ont disparu. Ils ont <rire> Très bien. <rire> Parfait. Et un euh, me dit, oui. Après, je dis bah c'est temps. Alors écoutez, euh... <rire> le mail est assez intéressant. Ça dit, écoutez, euh, oui, là c'est dommage, parce qu'on a. Je vais vous lire le mail. Je vais vous lire le mail, parce qu'il était bien fait. Et pour revenir à l'idée où, ben en fait, je suis pas cher. Euh, merci pour ton feedback et pour ces infos. Nous le gardions précieusement pour les prochaines collaborations, car le budget a été, buclé, a été bouclé pour ce trimestre. Ceci dit de là est intéressant pour nous, pour de futures collaborations, donc en gros en fait, euh, merde, t'es pas cher <rire> en gros on a payé des mecs bien plus cher alors que bon, euh, voilà quoi, et alors là, pour les collaborations, nous reviendrons vers toi à l'occasion, merci et bientôt, voilà, je t'aime moi non plus mais c'est ça, c'est-à-dire que les mecs ils se sont dit, ah merde, putain, c'est si peu, ah, ils dire ah bah merde, alors, si on avait su, on aurait commencé par lui, ben, ils reviendront, ils reviendront prochainement, mais voilà, encore une fois, c'est aussi... Euh... C'est aussi comment dire, voilà, maintenant ils me connaissent, ils ont vu mes tarifs qui sont pour les smartphones qui sont très intéressants, encore une fois, c'est moins cher que moins cher par rapport aux vu qu'on fait, mais moi j'adore faire les smartphones, c'est ce truc, c'est moi j'adore ça, mais au bout d'un moment, si je veux moi vivre et faire un truc à une société sympa, euh, payer des charges et éventuellement payer le monteur et tout, le monteur, je peux lui dire hey, téléphone vaut que 100 balles, ce coup-là elle est gratuit. J'aurais beau dire, je te donne un téléphone, mais un téléphone, balles, bon ben, couilles, moi, je suis un vrai truc bien. Regardez ta merde. Donc, donc voilà, il faut que ça soit aussi un, un jute équilibre, mais je suis convaincu qu'elle reviendra vers moi, Obi Wan. Notre, elle reviendra vers moi à travers r 2 qui projettera une image graphique qui dira Obi Wan. <rire> notre dernier espoir. Non, là, vous êtes notre premier espoir et on aimerait, bien, euh, on aimerait bien que vous fassiez la review parce que c'est bien, peut-être un peu de la vue c'est pas cher. <rire> que demande le peuple, à part à boire et à manger euh, tu, euh, Si tu veux suivre, tu... okay, que euh, La place de la femme n'est donc pas seulement dans la cuisine elle nettoie le reste de la maison, c'est ce qu'on en déduit. Non, au contraire, non c'est que la femme se révolte, et la femme veut un robot aspirateur pour elle aussi faire sa grosse feignasse, comme nous, et cliquer sur son application et dire « Hey Alexa, girlfriend, lance-moi l'aspirateur !» ou sur son smartphone dire « Le ménage, chérie, pas de problème !» Et hop, elle lance l'aspirateur. Voilà, c'est ça qu'elle veut maintenant. C'est le futur, monsieur. oui, <rire> on parlait que des robots aspirateurs. Les robots à main, c'était vraiment juste au cas où... « Ah ouais, là, là, t'as raison, chérie, c'est encore un peu sale !» marche pas terrible ton truc là, allez prends le robot aspirateur à main et hop, un petit coup vite fait Qu'à ah, le dire. Euh, tu nous tises comme un cochon pour le projo. J'en projet d'en prendre un pour ma chambre avec le Chromecast au lieu d'une TV. Alors pour le Chromecast, parfait, et en plus il sera compatible Chromecast parce qu'il a deux prises HDMI et deux prises USB, et en plus il est miracasse et airplay, ça veut dire qu'avec ma tablette j'ai plus jouer comme ça, trop bien Trop bien, trop bien. Voilà. Bon après, euh, je dis ça, oh, avec le petit pied au ressort dessous là, j'ai pu l'incliner et en plus, parce que je t'aime bien, déjà te donner une sacoche, que autant il paraît que la première impression fait, voilà, tu l'ouvres, sacoche. Oh, dans le truc, le projecteur est dedans, trop bien, sur le devant du projecteur, il est en tissu, machin. Et je regarde, il y avait un sac dedans. Je regarde le sac, oh, c'est une toile de projecteur de 100 pouces c'est-à-dire Qu'ils ont mis une toile blanche comme ça avec des petits trous et des petits crochets à coller contre le mur que tu mets et hop, tu mets ta toile de 1 mètre sur le mur et après tu projettes dessus. Tout zeus pour 200 balles, <rire> je le suis dit, Putain, mais comment c'est trop bien. Alors après, on les rendu, on verra dans la vidéo. Bon, c'est pas mal, c'est du full HD, euh, lumens euh, entre les lumens à NC et NCA et de l'Indien et tout. Et euh, les trucs, ah, Bien, hein. c'est pas ultra exceptionnel, mais par rapport au produit, non de Zeus, tout ça pour 200 balles. Je me suis dit, 1000 milliards de saveurs, qu'est-ce que c'est bien. Ah, j'ai projeté là. Ah, je l'ai mis du coup comme moi les murs sont verts ici, toi. J'ai mis le truc. Ah, je mis ça. J'ai projeté. Je me suis dit, putain. Quand même pas mal. Et t'as des petits crochets à coller sur le mur. Et si vraiment tu veux pas, il y a des petites cordes à accrocher en haut, tu vois, pour euh, avoir un espèce de truc tendu et tout. C'est bien <rire> Je me suis dit, qu'est-ce qu'il était bien celui-là Quel drôle de bonne idée voilà. Et puis, bah, 40 euros de remise sur Amazon de France, ça se néglige pas voilà. Je vous dis ça, je ne dis rien euh... bah, Merci beaucoup Le lien marche pas Ah... Ah oui, en effet euh... Alors, qu'est-ce que ça peut être euh... Non c'est quoi euh, tableau de bord euh, bugglg ben, non voir. pourquoi je trouve pas euh, où c'est que je m'habite <rire> où je gère me... les vidéos euh... si je vous mets ça attends je vous mets ça comme ça ah c'était peut-être pas l'url est peut-être pas encore euh, acté pour euh, GL... ben, glg alors attends J'sais pas si ça va marcher, vous me direz. Vous trouverez. Ah, vous fort. Euh... Et une balle perdue pour les Indiens anglophones. C'est cadeau. <rire> perdue. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Euh... J'ai stream là. Sachez que ces trois chaînes YouTube. Merci beaucoup, justement En termes business, pourquoi en taille et pas en chinois euh, bah parce qu'en fait il y aurait aucun business pour moi de faire des vidéos en chinois puisque les chinois n'ont pas youtube <rire> numéro un et que deux quel est l'intérêt de faire des vidéos de promotion de produits d'un français qui parlerait en chinois pour le marché chinois dont j'ai pas accès il faudrait les mettre sur sur Youku et non pas sur youtube parce que les chinois n'ont pas youtube par contre en thaïlande où je réside et comme il y a un gros marché, notamment à travers la qui s'est fait quand même vachement euh, acquérir par AliExpress, qui permet en fait de vendre, je sais pas, il y a deux vialets sur Lazada par exemple. Mais il y a beaucoup de marques, hein. Aux, aux villes, là, la caméra qui arrive, ils ont pas mal de boutiques officielles et ils vendent par la Zada vers la Thaïlande, puisque AliExpress a quand même un petit peu investi un milliard et quel dans la Zada pour. Il y en a investi dans vous en mettant euh, trois, deux fois votre valeur, quoi. <rire> tu vois le genre de truc. Et ils sont dit comme ça, ils vendent directement déjà en Thaïlande via la ZADA. C'est-à-dire que tu as déjà tous les Chinois qui sont déjà en vente sur là, euh, via la ZADA, via la plateforme en ayant des boutiques officielles. Donc c'est bien qu'ils disent qu'il y a un business. Les Chinois veulent exporter leur marché locaux, local. Ils suffisent eux. Mais il y a un gros marché. Et comme moi je suis ici et que ça permettrait bah, déjà d'embaucher un mec qui parle ou une meuf qui parle taille, éventuellement un monteur qui parle taille, éventuellement un cadreur qui ferait les plans comme ça, je pourrais l'utiliser moi pour le français mais pour les mettre pour taille et ça permettrait de développer un truc où ben moi je suis là en plus. Donc les marques qui sont ici en Thaïlande et qui veulent se faire connaître un peu plus passerait par moi et par exemple prenez des cas comme la marque Midea. Midea est sponsor officiel de l'équipe de football euh, de plus connue en Thaïlande. Donc Midea, ils sont déjà euh, en, en place quoi. Donc là les marques comme ça avec lesquelles je suis déjà en contact en plus, je leur dirais hey on fait aussi la promotion en Thaïlande." Les mecs disent "Putain, on est sponsor de non, non, non, non, non. Et plein de trucs, il dirait ça peut être intéressant pour eux d'avoir aussi des reviews en euh, thaïlandais, ce qui ne doit pas être certainement le cas euh, dans la manière où on le fait, bon gré ou malgré Donc il y a beaucoup plus de, de potentiel pour des chinois qui veulent vendre dans un nouveau pays en pour 300 euros. Mais c'est ouf, même si c'est du basique pour YouTube et les films de TF1, ça suffit quoi carrément? Il est où le prix? T'en fais voir. Il n'est pas à 300 euros, il est à... Mais non, il n'est pas à 300 euros, il est à 198 euros. Qu'est-ce que tu racontes là, Willy Il est à... il était à 238 euros, moins 40 euros de coup de, pro... de coupon. Et pour moi, ça fait 198 euros. Je suis désolé, mais c'est juste 100 balles de moins que ton budget. Euh, sur Amazon France, quand même. C'est-à-dire hein. que tu commandes aujourd'hui, tu l'as de demain ou après-demain. Ou hier, ça dépend si tu es Super Prime. Voilà. Non, c'est 198 euros, monsieur Je <rire> suis désolé Rien que la sacoche Rien que la sacoche, elle vaut euh... regarde, Elle vaut déjà le truc tu vois Et là, comme ça, tu mets hop, Après, tu as le côté, tu mets tes petits accessoires Et tout Voilà, Rien que ça, c'était pas mal Voilà. Moi, je dis ça Vous aurez la review début de semaine prochaine non, ben Moi, je la finis demain ou après-demain Et euh, vous l'aurez début de semaine prochaine Parce que là, vendredi, la vendredi, c'est la tablette je vais essayer de la passer la semaine prochaine. Mais voilà. Et, euh, et là, toi, le truc tendu, là, c'est pas... Grave. Encore une fois, c'est juste un tissu avec des trous. Bah, elle va l'acheter, ton tissu avec des trous. il fera quand même tes trous. Mais voilà. Et les petits crochets, les cordes, puis télécommande télécommandes et tout. Tout bien. Je dis tout bien. Pour 200 balles, c'est... Euh, c'est juste atomique. Mais moi, je suis étonné parce que... Voilà, quoi. lumène IMCA. Même les villages people, elle euh, n'avait pas vu arriver. Non, mais c'est les lumens... Euh... Attends, j'ai marqué là. C'est l'humaine. ANSI, j'étais pas loin c'est les lumens ANSI il y a les lumens qui donnent et les lumens ANSI c'est-à-dire les lumens qui donnent qui sont la projection que fait l'appareil et ta perception et en fait ils ont fait une norme après que pour les projecteurs qui s'appelle la norme ANSI qui n'est pas une norme simplement de luminosité de projection mais de ressenti, de qualité et qui est quand même plus plafonnée et qui fait quand même moins de chiffres donc il ne faut pas les confondre les deux Voilà. donc c'est ANSI et non pas YMC. ça n'a rien à voir monsieur si je vous mettais une petite page de pub, est-ce que ça vous ferait plaisir Est-ce que je peux trouver la pub Tu vois Pas du tout. J'ai plus le pub... Euh, J'ai pu, plus l'onglet pub. C'est ah, ben, quoi Attends, et c'est où Ah, c'est peut-être sur Twitch. <rire> je suis une petite, euh, petite coquine. Lancez une coupure pub. Voilà, ça vous apprendra. Oh, ben ceux qui vont de là... Ceux qui... Qui... qui, qui, qui, qui, qui verront de la pub... N'hésitez pas à me dire quelle est donc cette pub que tu as vue. Parce que c'était pas facile, hein. J'ai pas eu... eu beaucoup de mal à la trouver. Euh. Ghost. <rire> c'est pas facile, hein. euh, On a d'abord recevoir ce projet, au GLG. Bah, le problème, c'est que à 198 euros, il va vous énerver un peu comme moi. Où je me suis dit, tu sais, quand après, quand j'ai fait, j'ai préparé la vidéo, je fais les, les plans, machin et tout. Et après, je suis dis, bon, je vais installer ma toile, je colle les machins. C'était pas d'une droititude, euh, comme on dirait, comme dirait la blague, c'était droit comme la bite. Mais euh, bah, bon, après, on a fait ce qu'on a pu. On a mis, j'ai mis les crochets, j'ai accroché, puis après, je me suis dit, c'est pas si mal que ça. Non, quand même. Après, je mets le projecteur sur la table, c'était beaucoup trop bas. Je clique sur le bouton, ça sort un petit pied au milieu, comme ça, je me suis dit, putain, réglable, je me suis dit, trop bien. Comme ça, je dis, ah, mais non donc, euh, le <rire> il y a un bouton, je tourne trapézoïdal remis bien. Après, je tourne autofocus. je me dis, un... on aurait pu faire un peu mieux, mais pour un, une longueur, parce il ya le recul, le recul est assez important. J'étais à 2,5 mètres du truc et on, on couvrait pas les, les 100 pouces. Parce que c'est pas très grand chez moi. Je suis désolé de ma table, même au bout de la table au mur, hein, <rire> qui n'y avait pas de mètre cinquante quoi. Voilà, je suis désolé, pas 3 mètres, on hein, ne peut pas tout faire. Mais euh, je me suis dit, pour le prix, c'est pas mal. Pour jouer, pour des, des, des vidéos et tout. Je me suis dit, putain, dans, dans le noir total, il y avait vraiment euh, voilà, belle couleur, beau contraste et tout. C'est ah, 98 euros, quoi. Voilà, un petit dos. Mais tout ce que j'aime de vous dire. Euh... Ok, donc ça c'est moi. Paul Papéripe, ah oui, c'est vrai. Si on n'a pas YouTube dans leur magnifique démocratie, euh, euh, c'est vrai, ils ont pas, <rire> mais oui, mais des... <rire> de pas de la pub sur YouTube pour les Chinois, ouais, ouais bon, problème. Euh, voilà quoi, et en anglais aussi. Non, <rire> voilà, c'est euh, un petit détail, mais euh, ta remarque était pertinente et elle permet de justifier la mienne qui est, euh, qui est, qui est un peu plus réfléchie. <rire> L'hirsch. Euh... Ok, ok, 200 euros. J'ai bien marqué 200 marqué 200. Fais voir, ah oui, c'est ça. Autant, bah c'est de... c'est bah 198. <rire> voilà, c'est pas 200. 198. Tu veux construire quoi comme tablette entre 250 et 800 euros? Je sais pas, dis-toi, c'est dis comme si tu rentrais chez Renault, tu dis, tu vas chez Renault, tu dis, bonjour monsieur, vous conseillez quoi comme voiture entre 10 000 et 20 000 euros Le mec va dire, ouais, ça dépend, vous êtes plutôt chasseur familial, euh... c'est trop compliqué comme question, la vision est trop large, faudrait que tu me dises qu'est-ce que tu veux faire avec En sachant très bien que je n'y connais rien en tablette, <rire> que la seule que je pourrais te conseiller, c'est la mi de 5. Mais tu pourrais me dire, oui, alors moi c'est pour des Netflix, la télé, bureautique, euh, Internet, je te dirais, c'est la mi 5. De Xiaomi. Voilà. Après, tu me dirais oh, en fait, c'est juste pour jouer. Dans ce cas, je te dirais c'est la Mi-Pas 5. Après, si tu me dis non, mais en fait, tu vois, c'est plutôt une tablette familiale, qu'on se partage entre nous, je te dirais, dans ce cas, prends la Mi-Pas 5. Voilà. Il y que c'est la Mi-Pas 5. Voilà. Euh, c'est plus une fourchette un râteau. <rire> c'est vrai. C'est une fourchette. Oui, c'est une fourchette euh, voilà, de, de campagne mis pas de 5, c'est ça. <rire> euh... suis plus pour Kinder Bueno. Oh, trop bien. <rire> trop bien. Il manque quand même Songa dans la dans la Ah oui, c'est vrai, il y avait Songa qui avait bien les Kinder Bueno. Alors, au début de la pub, c'était Kinder Bueno, très bien. OK, mi pas de 5. <rire> non, mais sinon c'était la teclast euh... P40 Pro. bien évidemment. Elle est incroyable cette tablette. Non, elle n'est pas très très chère. Je sais pas combien vous allez la, la, la, la négocier, la Mi de 5, qui en a qui vont me donner un, un prix en Europe comme ça. Mais euh, l'autre à 300 balles, elle a quand même un écran de k un processeur T616, qui fait quand même 240 000 sur en tout ou Une partie graphique qui est pas mal pour son écran de k elle est quand même 2G, 3G, 4G, une batterie 7000, 4 haut-parleurs, en haut, en bas, à gauche, à droite. C'est pas la tablette du siècle, mais moi je l'ai trouvé bien pour un prix de moins de 300 balles, encore une fois. 220 euros sur AliExpress, soi-disant TTC, danana, et 280 euros sur Amazon. pour faut, faut voir combien elle était à la de 5, mais je crois que les premiers de 5 étaient à 299 euros, je crois, en offre de lancement et tout. Donc, avec les promos, euh, la révolution, les soldes et tout, peut-être que c'est encore moins cher que ça. Dirch. J'ai bien compris que c'était plus... Non, c'est pas... Faut Mais quand j'ai mis... Euh... D'accord. Ça, comme ça. Tac. Tac. Ah, ça ne met pas le haut. D'accord. Ah non, euh, on n'enlèvera pas le haut. Comme dirait la chanson. Euh... L'anglish. La chaîne de... <rire> ok. Ah, anglish, ok. Euh... Je suis pas sûr de l'orthographe. C'est pas de gueux en rapport prix... Euh... C'est ça, oui, ils ont, ils ont des tablettes qui sont pas mal, mais on n'est plus en deal avec suis on, eu, euh, on a eu un moment, là, on a vu une meuf, pendant un qu'il nous envoyait plein de trucs, plein de chuis et tout, mais toujours à chaque fois, on se fait niquer. C'est-à-dire que je me suis tellement fait niquer que j'ai la nuce tout deal. Non, c'était pas ça. Euh, c'était notre autre je... Non, mais à chaque fois, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que les marques arrivent en disant, « Ouais, euh, voilà, euh, on veut en faire un review, truc, là, et ils proposent leur merde incroyable. » Le truc le moins cher qu'ils ont, on va faire ça, Alors tu leur dis non, on va dire, mais non en fait si vous faites ça, après on aura les trucs mieux, et après là ça sera mieux, là ça vous être plus intéressant pour vous. Alors tu dis bon d'accord, parce qu'ils ont quand même une gamme de produits qui est assez large, avec des laptops, des machins, ça. le problème c'est que la meuf elle t'envoie sa mère, tu lui fais, voilà, et qu'après elle démissionne et elle change de boulot, et euh, on est le cas avec Dougie. Ou la meuf bien, elle me dit oui, j'ai votre truc là, il valait ça, le doggy 20. elle m'écrit, elle me dit oui téléphone, j'ai attention, comme notre truc, je prends plus de téléphone gratuitement à moins de 300 balles. Oui, mais alors elle dit attention, nous le téléphone c'est 599 euros. 99 euros pour un doggy, attention, c'est un pédigré tout là, tu vois. Donc, elle me crie, et ça c'était novembre, novembre de l'année dernière, pour vous donner un peu le délire. Décembre, janvier, là, janvier. Et puis après, bah, une autre m'écrit, dit bonjour, je suis Nana, ma collaboratrice est partie, je reprends le dossier. Donc là, le téléphone devait arriver, bloqué par UPS parce qu'il n'a pas les, les papiers ce qu'il fallait pour venir en Thaïlande. Et donc elle m'écrit, puis elle me dit oui, un téléphone, on peut vous renvoyer un et tout. J'ai à avoir ah, bon, attention. Par contre là, entre temps, j'ai eu le lien, euh, il est en précommande à 299 dollars. Donc on est quand même passé de 599 dollars à 299 dollars, à savoir que 299 dollars, tu le ramènes en euros, on est vachement loin du délire. Alors je dis par contre, c'est même pas la peine de m'en renvoyer un, là à ce prix-là je ne fais pas. Oui, c'était pas les conditions et tout, je, euh, moi c'est toujours été ça, je me dis, non, pourtant je suis là depuis longtemps, et j'ai été obligé de retrouver le mail en disant, attendez c'est elle qui m'a écrit au début, je l'ai dit, là maintenant c'est une autre, Elle me dit oui mais euh, ça devait être une meuf qui bossait pour elle. Et là, donc du coup, elle m'a répondu aujourd'hui, comme j'ai dit, bah, votre truc là, 299 dollars. Oui, elle me dit, c'est une promo pour les trois jours, et après il repasse à 399. J'ai l'air si con que ça, <rire> j'ai l'air si con que ça, cest le téléphone, il est en précommande à 299, et après, il prendra 100 balles. Genre, il va perdre 100 balles, ouais. Donc, je dis, non, non, non, non je ne sais pas, je ne sais pas la peine. J'ai gardé le haut téléphone, de toute façon, dans tous les cas. Et euh, tout compte fait, ils vont payer. Comme <rire> ça pour dire à la fin que, oui, ben, bah, on, on va le faire, hein, parce que l'autre voilà. conne, là, elle a envoyé des mails en CC et non pas en CCI. Voilà, CC, ça veut dire c'est copie-cachée. Et CCI, c'est copie-cachée avec l'injection. Quand on voit en CCI, c'est plein de le mail de masse, mais personne voit les autres. En CC, tu vois tous les autres emails. Je peux dire que la liste n'était pas glorieuse. Il hein. <rire> pas de. Voilà. voilà c'est tout, tout juste là. J'ai vu les CC, je me suis dit, ah ouais, d'accord, hein, c'est ça les autres. Hein, mais bon, bravo. <rire> Donc, euh, ils vont m'envoyer, me donner un petit billet. Juste à moi, bien évidemment, parce que je le vaux bien. Grâce à mes cheveux soyeux. Euh, moi, quand je vais à Disney, je me fais toujours <rire> ah oui. C'est le, le, moi aussi, c'est les oreilles. Ça m'excite. Tiens, pour les oreilles comme ça. Voilà. Bon. Donc revenons <rire> à un, nos un moutons. Bonjour de passage entre deux dossiers Pep. <rire> pep. pep aussi euh, mon petit Alex de Megeve. Euh, on peut dire. Ce genre de comportement, c'est un peu le Doogie style. Oui, c'est ça Oui, c'est ça ouais, ouais. 299 Non, mais c'est tout le truc Il a 299, vous allez voir, si vous allez voir sur Doogie V20, sur Aliexpress, il est en commande à 299 euros pour le lancement, bien évidemment. Bien sûr qu'après, il va prendre 100 balles, cette petite croix, toi Qui va prendre 399 déjà, à mon avis. Enfin bon, il a l'air pas trop mal, il a un écran AMOLED, il y a un petit écran LCD à l'arrière pour les notifications, mais... Bon, rappelons-nous que ça reste quand même un téléphone Dougie de, de Shenzhen quoi. C'est pas 300 balles déjà, euh, parce que 299 euros hors taxe, vous allez vous le taper à 320 ou 330 euros TTT euh, avec l'impôt et tout. Ça reste un doogie, pour voir ce qu'il donne en photo, il va falloir. Sur le problème, c'est que sans review, c'est. Je ne vais pas dire que c'est invendable, mais qui va mettre 300 balles ou 350 balles dans un doogie, il a l'air résistant et a l'air mignon comme ça, hein Il a remis la queue et tout, mais. Mais je dis sais pas. Donc après, est-ce que la review va nous montrer que franchement, les caméras, c'est de la balle et que ce téléphone-là, c'est une bête de chasse et il vous le faut je l'espère. Mais bon, si les photos sont pas bonnes, moi je vous les mets en ligne, si elles sont pas bonnes, sont pas bonnes. Je hein, pars pas toucher les photos, je sais pas faire. Voilà. Euh, je suis fier de ma blague de merde, mine de rien. C'est le plus important. C'est le plus important. Et si tu arrives même à rire de ta blague, tu dis c'est au moins ça de gagner. C'est ce que je me dis à chaque fois. Je me dis, il faut que ça passe ou ça casse. Euh, tu vas faire la Saint-Valentin avec ta dolle. Alors, euh, malheureusement, Sébastien, euh, je suis au regret de t'annoncer que le, les dolls sont interdites en Thaïlande. D'ailleurs, les sextoys sont interdits en Thaïlande. Voilà. Alors, pour la blague, je vous dis ça, mais c'est même pas drôle. Voilà. On ne peut pas importer les sextoys sont interdits en Thaïlande et les cigarettes électroniques. Ne me demandez pas pourquoi, il y a des lois comme ça, et arrêtez de dire en Thaïlande si vous habitez en France, c'est pas mieux. <rire> vous avez des lois bien plus rock'n'roll que celles d'ici, mais les sextoles sont interdits. Il est alors oui, on en trouve un hein, dans le marché grande, comme les cigarettes électroniques, mais c'est interdit d'en apporter. Et donc euh, les dolls étant considérés comme des jouets euh, Toys R Us, mais pour les adultes, eh ben sont interdites. Et la marque m'avait bien dit qu'elle ne pourrait pas m'en envoyer puisque comme je devais me faire livrer en Thaïlande, que c'était interdit. Et ça, ils le savent. Ils m'ont proposé de me l'envoyer en kit, j'ai dit non. C'est-à-dire que. Oui, vous avez compris qu'on peut avoir une tête, machin et tout. Alors je dis le problème, c'est que s'ils pouvaient envoyer un bras, après l'autre bras, et peut-être si on n'avait que les jambes, et que éventuellement pour la fouffe, eh ben, je me démerde. Je <rire> j'achète euh, des fruits. Hein. Voilà, donc c'était un peu compliqué, donc malheureusement je n'aurai pas de dolce euh, je n'aurai pas de, de concubine pour la Saint-Valentin. Puisque si à la Saint-Valentin, elle te prend la main, vivement la Saint-Marguerite. Comme dirait l'adage, je l'ai lu sur Line, je l'ai trouvé très très drôle. Euh, il y a d'autres Saint-Valentin possibles qu'avec une Dolce. Oui, mais il, euh, Sébastien est encore resté, euh, Sébastien est en pleine construction d'un Wordpress <rire> qu'il a pris sur un Kim me suffit, un euro 119, Et là, il est en train de faire les catégories, les sous-catégories. Je ne te dirais même pas ce qu'il est en projet de, de, de commercialiser. Voilà. Travail familial entreprise familiale que tout le monde connaît bien évidemment. Si vous n'avez qu'à vous réperter, reporter, euh, référé euh, au live suscité euh, il y a 15 jours, j'espère qu'ils autorisent au moins les concombre concombres au pour satisfaire les mille Alors, il y, y a un problème en Thaïlande, c'est que. Euh, je te dis je sais pas il hein, pendant un moment aussi, on est fait un truc où les sais vous avez euh, c'est ça je crois que c'est jérôme qui avait pris en charge le truc ça les gens avaient acheté des trucs sur amazon lui avaient envoyé et lui me l'avait envoyé comme ça Et il y avait une espèce de, de truc en silicone comme ça pour te, toi tu mettais ton way up comme ça et euh, et c'était pas donné C'était pas donné c'était presque 8 euros je crois sur amazon et 8 euros je ne sais pas comment ça fait en bat, ça fait 400, 400, 500 battres, 400 ou 500 bats euh, tu peux euh, avoir quelque chose euh, dans d'autres pays. Donc, pourquoi avoir du plastique quand tu peux avoir du vrai <rire> Voilà. Il faut mettre en relation avec ce que ce que tu es prêt à payer et ce que tu pourrais avoir, toi, quitte à l'utiliser qu'une fois, autant avoir quelque chose de d'un peu plus naturel. Nir, euh, no following de Planet Shopping Oui, bonjour à Planet Shopping Oui, tu as été obligé de, de me follower Ça fait partie des conditions euh, on, est, on est là pour racoler ça, ça, Le pire, c'est pas que je vous oblige à me follower Parce que c'est gratuit Pour pouvoir participer au chat C'est que le pire, c'est que ça veut dire que Planet Shopping ne n'était pas <rire> N'en pas Ne me follower pas Et ça, c'est inadmissible voilà. Même si j'ai toujours ton mug que tu m'as offert Avec plaisir avec beaucoup le plaisir euh... j'ai eu une <rire> réflexion Sur l'abonnement ou on... oui mais je suis un sujet d'après moi sur les abonnements ou sur avoir du vrai au prix du plastique pour le follow on est d'accord on est d'accord oui c'est pas que bon ya euh, c'est gentil qu'ils se follow mais ça veut dire qu'avant il faut pas. <rire> qu'il l'a juste fait aujourd'hui parce que je l'ai obligé. T'as vu <rire> Il est un. Après je n'oublie pas à s'abonner, machin. On s'en fout. On s'en fout pas. Bon, ouais, ça fait toujours plaisir. Mais... Mais, euh... mais que voilà, on se dit, voilà, au moins que ceux qui participent, ceux qui regardent. Bon, regardent. Moi, je sais pas si on peut faire que juste les mecs qui follow regardent. Ça doit être possible. Ça doit être possible. Après, comment on les mettrait les... La vidéo, en fait, je suis en train de l'enregistrer en local. Je la mettrai sur YouTube JLG Vidéo mardi prochain. Du coup, comme il n'y a pas de vidéo mardi, bah je mettrai cette vidéo-là. Ça permet d'avoir une petite vidéo. pour se le replay, puisque j'ai eu l'agence par midi là. <rire> tous, tous les innocents, même Lolo. Tous les innocents et qui m'éconisent. « Ah, j'ai pas le temps de regarder des vidéos. Euh, »« Ouais, cela, tu vois, moi aussi, tu sais, tout le monde est en même cas. On suit beaucoup de trucs et tout. Puis les deux, c'est... C'est quoi cette histoire de Dolce, là ?» <rire> Ça veut dire que la plupart, ils l'ont pas vu sur Twitch, on est d'accord. Mais alors, le riposte sur YouTube, papa qui cherchait à faire un titre bien putaclic en disant « Un fabricant me propose de tester une Dolce », les deux, lui aussi, il dit « Alors, comme ça, euh, c'est quoi cette histoire de Dolce ?»« J'ai vu passer, là !»« Vite fait, euh... <rire> Alors aussi, pareil bien, oh, mais je... »« Il y a un truc de Dolce, là, avec deux... Hein. »« Non, mais j'ai cliqué, j'ai regardé vite fait, comme ça, 5 minutes, mais... Euh, »« Tout m'expliquait ?» Vous êtes incroyable. Et je suis convaincu, c'est pour ça que la vidéo a pas trop trop mal marché, même sur GLG vidéo, puisque. Voilà, et, papa voulait faire un petit putaclic, il l'a trouvé. Aujourd'hui aussi, euh, pourquoi j'arrête tout et que je change et tout, c'est bien comme ça. Alors, euh, pour en finir, un peu avec les live Twitch.. Alors, euh, plus, hein, <rire> plus du tout, pas plus du tout, on garde le mercredi à 16h, tous les mercredis à 16h, c'est acté, moi, je, moi, vous, je sais pas, mais moi, je passe toujours un très bon moment avec vous, <rire> je rigole de mes blagues, je suis comme Jeff, je rigole de mes blagues, et c'est le plus important, et tous les autres, c'est fini, les déballages, les machins, peut-être l'enregistrement de l'émission vendredi, et encore, je suis pas si aussi ça, je pourrais le faire, et alors, concernant les cadeaux et tout, puisque bah, les annonceurs, je les ai, les cadeaux, on les a eus. Euh, bon, sauf la caméra, il m'a écrit plein de jour de l'an chinois, mais je comprends pas, je pas de nouvelles. Dit, ah, les jour de l'an chinois, euh, pas de truc. Et euh, la batterie qui arrivera euh, là bientôt, hein, elle nous dira. Donc euh, le le live dimanche pour les cadeaux, ça sera bien évidemment tous les 100 followers, on garde. Donc là, on est à 280. Quelque chose donc on est bientôt, ou alors si on n'a pas euh, les 100 followers, ça sera le dernier dimanche du mois. Voilà, tous les derniers dimanches du mois, on fera un live et on fera gagner les cadeaux comme c'est prévu, mais pas tous les 15 jours comme c'était parti, machin et des lives le mardi et des lives le samedi, et machin. Tout ça, walou Maintenant, on fait des vidéos en anglais. Euh... Rebonjour tout le monde, désolé pour le retard. Tu arrives juste à la fin, hein, Coco. Les masques tombent, c'est ça. Non mais ouais, c'est mon petit côté détective. J'ai Je... regardé, Je... Je... s'il le fait maintenant, c'est qu'il l'a pas fait avant. <rire> euh... Je peux le battre deux secondes <rire> Non. Oups, désolé pour la répétition. Ok. Euh... J'ai jamais reçu de réponse. Pour les dolls, bah oui, c'est genre de l'an chinois, mais toi tu es aussi pareil comme, euh, comme je suis sur les Goldorak dans le même délire. Les mecs étaient jour de l'an chinois, hein, on vous l'a dit. Du 20, du 20 au quasiment 8 voire 10 février, ne leur demandez rien. Moi, les mecs, les meufs me relancent parce que la Kim le le purificateur d'air, c'était pour le 10. J'ai reçu aujourd'hui, je sais même pas, j'ai même pas la peine. Donc, ce sera les meufs qui sont un peu en business, oui, parce que elles ont un boulot, mais tous les autres, je vois, dit du 20, ils commencent à débrayer avant le 27 et et là, ils ont repris lundi ou mardi. laissez leur une semaine parce que les meufs doivent avoir une liste de mails qui est long comme ma, comme ma personnalité. Voilà. Et euh, donc non, tu n'auras de... peut-être même jamais de réponse. Attends dix jours encore qu'elles aient le temps de lire leurs mails, de répondre à tout le monde. Et sinon, euh, tu les relances. Peut-être que euh, peut tu es parti en spam. Vu que même ici, tu as pu y être banni parce que tu ne followerais pas. Follow pas. Peut-être que es parti en spam chez elles aussi. Hein. Peut-être que tu es puni. Euh, tu l'as. Tu as jamais fait la review de ton autocuiseur De qui Qui est un autocuiseur J'entends ah, Oh, qu'est-ce se passe-t-il euh, Ah oui, c'est un typique J'ai pas suivi, J'ai eu un autocuiseur ou. C'est pas un autocuiseur Je sais pas. remets -rem -rem moi Remerciement, moi de savoir qui c'est notre dernier tipi, type de ah. merci, merci beaucoup. Et shopping, <rire> ça fait plaisir. De riz, ah oui, c'est vrai, oui, bah oui, parce que parce que non, <rire> oui, ça me paraît pas, ça me paraît pas exceptionnel, mais euh... Euh... Mot pour les cafés. Mais, hein, merci beaucoup pour les cafés. Alors, merci encore une fois aux derniers types qui sont Effet Shopping. Et Sébastien, Sébastien, Sébastien, Sébastien, Sébastien et Sébastien. Bien évidemment, ça permet d'avoir un petit roulement comme ça, de tips. j'aime bien les petits tips comme ça pendant le live, ça fait toi pour les cafés, pour le live, c'est sympa. Après, pas plus. Je rappelle, je, je les annulerai. <rire> les sons comme ça. Et euh, j'ai presque envie qu'on fasse, euh, qu fasse pas les 200. Mois-ci comme ça dégagé, <rire> non, vous allez voir, tout le monde va s'y mettre. On verra, seulement on dans l'émission, mais même pas. Je pense que je vais même pas casser les couilles avec ça. pas hein. vite fait vendredi, on va juste évoquer le sujet. Euh, voilà, bala bim badaboum. Et puis euh, voilà, si tout le monde me met un peu du sien, c'est bon. Et si tout le monde se dit de toute façon, on s'en bat les couilles, et ben voilà, on les ouille. Euh... Merci beaucoup à uh, Shopping pour son uh, Tipeee uh, de la soirée. Ça permet de clôturer un peu cette soirée euh, un peu en avance. Euh, tipeee. Un petit tipi façon Rocky. Mmh, c'est bien, c'est rigolo ça, un petit tipi façon Rocky. Qui, qui, sont les Rocky Qui, qui, qui, mais qui Qui, qui, sont les Rocky, qui, qui, qui, qui, qui, qui sont les Rocky Non, qui, qui, qui sont les Tipeee Tes meilleurs amis Si toi aussi tu pouvais faire un Tipi, tu entendrais Rocky ah, je sais, j'ai hésité hein, à, tout, à tout claquer pour la chanson puis je me suis dit ah, on va rester on va rester encore un peu sur les reviews puis on va attendre un peu ah. ok, il n'y avait pas beaucoup de monde en ligne aujourd'hui c'était pas assez ai. Aurais... Ah, pour les sex -dolls, il y avait du monde non, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup j'ai mis euh, j'avais mis sur le j'étais du geek comme quoi il allait avoir un live ce soir mais je pense beaucoup oublié et même Michael, il va arriver là. Regarde à la fin, Michael va arriver dans deux minutes là on dire, il hey, y a un live. On dira mais Michael, c'est fini. <rire> c'est la fin. C'est pas la fin. On se reverra mercredi prochain. On est d'accord. Mais voilà. Peut-être dimanche, si on a les 200 followers. Combien on est de followers euh, moi 291. Ça c'est tout doucement. Si on fait les 200 avant dimanche, non. Si on fait les 300 avant dimanche, live. Si on fait pas, euh, semaine prochaine ou semaine d'après ou dernier dimanche du mois. Bon, est-ce qu'il y en a qui ont des petites questions, des remarques, des suggestions, ou des sujets à évoquer, avant que, que l'on se quitte est ce qu'il est bien ce fond vert est ce qu'il est beau ce fond vert en vert comme ça, en, en rose ça, ça, met en, ça met en avant toute ma, ma virilité. Je regarde un peu s'il y a eu... Ouh oh, Oh, rocky Merci à Shadow pour ce petit rocky euh, alors ça c'est pour le, le clim ça c'est bon ok <rire> oui bah oui mon aspirateur est en vrac parce que, faut que je mette le rideau et tout bah, mais je me suis battu quand même merci pour le chat merci pour ça bon je vois qu'il ya plus de commentaires donc nous allons arrêter ce live ici afin de que ça ne soit pas trop redondant, et finir sur un live dynamique, bien évidemment, et non pas un live qui attend que les deux minutes qui restent, à essayer de meubler, à vous raconter des trucs dont en fait ça vous intéresse pas, puisque tout ce qui vous intéressait a été évoqué, vous n'avez même pas une petite question. Donc, <rire> sur ce... Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon mercredi. On se retrouve vendredi pour JT du Geek. qui aura certainement un enregistrement sur Twitch, c'est normal. Dimanche, si on a atteint les 300 followers. Sinon, ça sera bah, le dernier euh, dimanche du mois. Et là, il y aura des cadeaux à gagner. Je vous rappelle, il y aura toujours une batterie externe. Je suis parti en vacances, elle est vraiment bien, cette batterie externe. Imu, on va avoir, mais je pense que si on la relance, on pourrait les avoir. Je pourrais peut-être même essayer de relancer EZVIZ. EZVIZ. Puisque m'ont proposé leur nouvelle Eusvise Elite. C'est la toute nouvelle apparemment. qui a l'air trop trop bien. Et je pense que eux, il serait chaud aussi pour vous offrir des caméras. Parce que elle est assez motivée la meuf. La meuf, a... c'est-à-dire ils ont quand même payé la review au mois de novembre. Ils ont payé la review au mois de novembre. Ils m'ont envoyé le produit que maintenant. Pour vous donner une idée du niveau des mecs maintenant qu'on a. Les meufs, ils payent. Après, ils disent, ah, on verra. On verra plus tard vivement que tu vas faire la review de projecteur alors la vidéo du projecteur sera finie certainement je ferai la voix demain le montage euh, vendredi euh, Non, il, y a, il, y a, il y a vendredi. le montage avant la fin de la semaine prochaine avant la fin de la semaine et la vidéo pourrait tomber début de semaine prochaine puisque euh, le projecteur devait être pour le 18 à la base mais le purificateur d'air qui est pour le 15 il est reporté lui au 21 donc je pourrais intervertir et mettre plutôt le projecteur le 15. Et euh, le purificateur d'air. Euh, bah rien, ouais, non, truc. Et mais essayer de placer autre chose. Les serrures, j'attends. Peut-être le vise, le 18. Euh, et puis l'air purifieur le 21. Mais le problème, c'est que le 21, j'ai aussi le Midia S8, sauf si elle change d'avis. Et normalement, le 25, on a la review du Black Shack. Le Black Shark 4 Pro qui est prévu pour le 25. J'ai pas reçu le téléphone. Donc moi, je veux bien faire la radio pour le 25, mais ça serait bien que je reçoive le téléphone un petit peu avant, quand même. Si je reçois après, ça, ça complique tous les trucs, parce qu'avec les problèmes de temps, de machines et tout, voilà, quoi. La, la, la Doloréane, tout ça, tout ça. C'est compliqué. Euh... Bien, je vais regarder le replay. Très bonne idée. J'aimerais t'envoyer une enceinte avec les frais de port Merci la poste. <rire> je viens de croire qu'en Thaïlande ça doit piquer un peu. Et tu peux pas la faire envoyer en drop and ship depuis la Chine si c'est enceinte. Tu la connais, que tu la vends, que tu fais quelque chose, tu fais la partir depuis la Chine vers le... la Thaïlande. Ce sera peut-être un peu moins cher. Euh, je vais acheter. Ça donne envie. Oh oui, ça donne envie. Oui, j'aime donner envie. Vous, vous me faire envie de pitié, disait l'adage. Bon, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Moi, j'ai passé une excellente heure avec vous comme ça. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos Tipeee. Merci pour vos diamants. Merci à la modération. Merci, merci, l'ami. Et à vendredi. Allez, forcément, je vous kiffe. Bonne journée à tous. Merci pour les diamants. C'était vraiment très bien. J'espère que vous aussi. Si c'est ça le cas. Euh... Voilà, si tu ne peux rien faire, faites un petit tipi, un euro. Tous les nouveaux, pas les anciens. Les anciens, vous n'avez plus le droit, c'est interdit. Je, je.. Voilà. Mais les nouveaux, vous pouvez faire un petit tipi. Il y a le lien dessus. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.